Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial, vous le savez on fait un tour de France de l'agroalimentaire et merci à Carole de nous accueillir. Alors toi tu es délégué général de l'ARIA, l'association mmh. régionale des industries agroalimentaires, notre partenaire sur ce tour de France. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre mission, quel est votre rôle au sein de l'ARIA, auprès des entreprises et de la filière, s'il te plaît Bien sûr. Alors notre rôle, c'est de représenter et de défendre les industries agroalimentaires en Auvergne Rhône-Alpes, sachant qu'on est une très grosse région industrielle, donc on a quasiment toutes les branches qui sont, qui sont représentées. Ça veut dire quoi, défendre et représenter Ça veut dire mettre en avant les enjeux, les grands défis euh, des industriels aujourd'hui et des transformateurs, hein, parce que chacun emploie les termes qui, qui, qui conviennent de manière à, à sensibiliser les politiques pour mettre un cadre euh, d'accompagnement réglementaire qui favorise la pérennisation des structures des industries agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors c'est quoi les grands enjeux pour la filière Alors les en grands en enjeux, ils sont de deux ordres. Nous, donc nous on traite vraiment deux grandes thématiques, des hommes et des femmes en ressources, c'est-à-dire okay. effectivement toute la problématique, et, et c'est l'une des raisons de l'attractivité de recrutement, de formation, d'adéquation entre l'éducation, la formation, les besoins industriels. Euh, et l'autre pendant, c'est des industries de process, des industries du futur, donc tous les sujets qui tournent autour de, de, de, du process, à savoir euh, la digitalisation, la numérisation, la robotisation, la transition écologique. Explique-moi votre rôle au quotidien pour les entreprises, la filière, c'est quoi votre mission C'est d'animer et fédérer. C'est-à-dire euh, d'animer des ateliers, des thématiques euh, qui sont chères aux industriels et qui leur permettent d'échanger sur des bonnes pratiques, sur des initiatives, euh, sur euh, des investissements qu'ils ont pu faire de manière à, à valoriser, promouvoir et surtout pérenniser leur structure euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Carole, on entend beaucoup parler de clichés sur l'agroalimentaire. Comment tu les combats toi, ces clichés-là alors, euh, bah, moi, je ne les combats pas directement, mais effectivement, les industriels mettent en place beaucoup de choses. Donc, les clichés principaux qu'on entend sur euh, la pénibilité, ouais. les 3-8, c'est pénible, ça sent mauvais, il y a des odeurs, il y a du bruit, etc. C'est vrai ou pas bah, C'est vrai, euh, oui, pour certains. Et, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de, de programmes qui sont mis en place, euh, des investissements qui sont faits par les industriels. Euh, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises organisent leur travail de manière à ce que ça soit le moins pénible possible. À savoir, on ne travaille pas tous les week-ends. Quand on travaille le matin, on peut avoir ses après-midi pour euh, la vie de famille. Voilà, donc il y a une conscience, il y a des organisations entre les employés, etc. qui sont mises en place. Donc euh, beaucoup de choses sont faites aujourd'hui pour minimiser cette pénibilité. Mais écoute, on a posé la question aussi aux salariés qu'on a rencontrés ah bah dans bien les bien. entreprises. Donc je te propose qu'on les écoute. Ah bah avec plaisir. Merci, Merci Carole. Ça ah, va, c'est pas compliqué là Non, rien n'est compliqué. D'accord. Une fois bien formé, rien n'est compliqué. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et si un jour on t'avait dit que tu bosserais dans l'agroalimentaire Bah écoute, moi l'agroalimentaire c'était pas un secteur que je connaissais. Ouais. Euh, on a les a priori du travail à la chaîne. Mais euh, quand je suis venu ici, j'ai découvert que bah, pas du tout, c'était pas du tout ce que je m'imaginais en tout cas. Mais ça va, c'est pas pénible. Ton... Oh, Il n'y a parfait. pas de pénibilité non. dans ton job. Non, tu non. portes rien de lourd. Euh... Non. bah ben, sur ça, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'engins à notre disposition ouais. euh, qui nous aident. Et toi, si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu aurais répondu quoi Oh ben euh, n'importe quoi. Ah bon Parce Mais que vous... oui. c'était un, un univers que je connaissais absolument pas. Mais tu faisais quoi avant J'étais animateur. Ouais, Carole, merci beaucoup pour l'accueil ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Eh ben merci à vous. Et un petit message à faire passer à nos amis ben Oui, on recrute en Auvergne-Rhône-Alpes. On recrute dans toutes les filières. Donc, vous pouvez en plus choisir les produits que vous voulez fabriquer. Donc, postulez. N'hésitez ben, pas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez, likez la vidéo et abonnez-vous. Abonnez